Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du dimanche soir. Je sais que certains aiment bien terminer leur semaine en paix avec une petite vidéo de Kaznani, tu vois. Le premier, c'est moi ici. De temps en temps, il y a Zaknani l'intelligent, puis il y a son grand frère le débile qui vient prendre sa place et ça se transforme en Kaznani. Le principe est globalement. Assez simple à comprendre et donc du coup vu que je n'avais pas le temps de fournir quelque chose d'hyper travaillé notamment au monteur je me suis dit tiens pour finir la semaine petite VDHS ça fait plaisir on est en ligue ça fait deux semaines que vous n'avez pas proposé du contenu en ligue mais en même temps ce mode oh. m'avait fait beaucoup hurler ces derniers temps on envoie du sale là directement et je ne l'ai repris que cet après midi. Monsieur, dommage, je ne l'ai repris que cet après-midi en live, j'ai trouvé ça plutôt cool, je suis tombé avec des bonnes personnes, même si j'ai pu du coup me rendre compte de certaines choses, certaines choses qui ne m'ont pas rendu content, et donc du coup bah... Ok, il y avait quelqu'un d'autre là-bas, il va arriver là je pense. Non, il est parti, on va aller au P2, c'est parti Bon, vous allez bien ou quoi J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, une bonne fin de semaine également, que tout se passe bien dans votre vie, si c'est pas le cas, vous inquiétez pas force, on dit toujours... Ah, la roue tourne, tourne toujours, voilà, vous savez ce qu'on dit, et euh, au global, bon, ça devrait aller mieux, et moi j'espère que je vais pouvoir vous changer... Vos idées, pour ma part franchement tout va bien, j'ai un équilibre de vie à l'heure actuelle, il est excellent et j'avoue que j'aime bien ces petites vidéos. je peux aussi vous parler de sujets un petit peu plus perso, un petit peu plus calme sans trop de montage et euh, le voyage à Madrid m'a fait beaucoup de bien, euh, vraiment beaucoup beaucoup de bien, la vidéo qui en résultera vous rendra très content aussi, hein, vraiment elle est très très bonne, La vidéo, euh, euh, le, le vlog Madrid juste il est pas encore prêt, il devrait finir, euh, fin, je sais pas, sortir lundi, un truc comme ça, lundi ou mardi. Selon euh, la, la, la, la productivité de mon ami le monteur, enfin de mon ami, de mon employé le monteur de mon employé, je, je ne l'emploie pas directement mais je lui donne une somme fixe par mois, ce qui est quand même pas mal, tu vois, on, on fait travailler les gens, c'est important de donner du travail aux frères. Surtout aux frères talentueux. Et vous allez voir, ce sera vraiment de la frappe. Et, euh, et je suis sûr que vous n'allez pas être déçu. En ce moment, j'aime bien l'équilibre que j'ai sur YouTube. Franchement, pour être honnête, entre des petits concepts que je tends en live, tu vois. Genre euh, euh, des petits concepts... Euh comme le concours de blague, comme le tribunal, qu'après je vous balance sur YouTube et que vous avez l'air quand même au global de... Ah, tu le, tu le, t'es à côté euh, De quand même très très bien apprécier les petits retours sur d'anciens jeux et puis d'autres vidéos un peu plus tranquilles. Quand ça fait 5-6 ans comme moi que t'es sur YouTube, crois-moi que t'es beaucoup moins affecté par tout ce qui est vu, tout ça, machin. Ce qui compte le plus à mon sens à l'heure actuelle, et c'est ce que j'ai, c'est de kiffer faire ce que tu fais, et moi je kiffe ce que je fais à l'heure actuelle, vraiment. Euh, je prends du plaisir à faire mes contenus et à vous les offrir... Et bien sûr, ça fait toujours plaisir quand une vidéo fait, euh, je dis une connerie, 100 000 vues ou quoi, tu vois. Mais à l'heure actuelle, certaines font 50, 60, certaines font 40, 50. Moi, je suis globalement franchement très heureux. Et j'espère que vous ressentez la passion et l'amour que je mets dedans. Il y a de l'amour dans mes vidéos. Oh, attends, 7-8 quand même. 7-8 avec 0 seconde dans le point, c'est pas bon là. Attends, faut se réveiller. I have to wake up. Hop là, ça meurt, monsieur. On a un autre là. C'est très sérieux. Hein. Le triple de Kaznani La série 4 de Kaznani, tu vois, tu vois, quand je t'ai dit que j'ai repris la ligue, baby. Bon, assez parlé de moi maintenant. Parlons un petit peu du jeu, parlons un petit peu de tout. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert un nouveau bug en ligue mais un bug à se gerber dessus. Regardez, on va euh, checker un truc. Vous avez vu, quand je vous ai dit que j'étais en 7-8, c'est que j'ai regardé mon score, tu vois. J'ai regardé mon score, ok. Là, je suis en 13-9, ça va beaucoup mieux. Puis je regarde le gars en dessous, 13-9, puis lui, 13-9, puis lui, 13-9, puis lui, 13-9. Tout le monde est en 13-9 parce que le nouveau bug à la mode de la ligue depuis la saison 2, c'est de plus pouvoir voir tes scores, après avoir eu des soucis sur les streaks, après avoir eu des soucis euh, sur les gens qui quittent, d'ailleurs ils n'ont toujours pas résolu, hein. ils ont toujours pas trouvé une formule pour faire en sorte que les gens quittent moins, hein. ça quitte toujours autant, s'il te, peut te pourrir des parties quand tu joues pas en groupe, c'est pour ça que la ligue à l'heure actuelle en solo bon, on va pas se le cacher, hein. c'est quasi injouable, franchement ah, aide-moi, mon allié, mon allié mais mon allié, wesh, frérot, t'es là, il y a quelqu'un qui tient à côté de toi, il faut, faut être quick, tu vois, pour revenge. Désolé, ce n'est pas pour donner la faute à quelqu'un, Promettre la faute à quelqu'un sur un duel que j'ai perdu, moi. faut pas être une saloperie. Dommage, dommage, dommage, dommage. Donc, entre ce petit souci de score, des soucis de streak, des problèmes de gens qui quittent, etc. Au début, quand tu sortais de la ligue, tu vois, j'étais comme ça, j'étais confiant. J'étais là en mode, bah tiens, ça fait plaisir. Ils ont l'air d'être réactifs. En plus, ils avaient corrigé... Le fait de jouer avec une XD, euh, ils ont au fur et à mesure, tu vois, modifié, mis des mises à jour pour qu'on puisse s'approcher de ce que les pros ont, hein, c'était de plus en plus réaliste le mode League, mais à l'heure actuelle, bah franchement, je suis encore très déçu j'ai l'impression qu'ils ont arrêté de s'en occuper très sérieusement et que, bah... C'est de plus en plus bah, de la merde, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que je dis ça Regardez, j'étais master et là, je viens de retomber élite parce que j'ai arrêté de jouer pendant deux semaines. Tu connais, mais regarde, ça, c'est pas très grave. Élite, je reste quand même euh, bien meilleur que la plupart d'entre vous. N'oubliez hein. pas, prenez pas la confiance. Ouais, c'est le fin mot, c'est le message de fond. Ne prenez pas la confiance, c'est très important. Il m'a entendu le bâtard, il m'a entendu. Ça tryhard sec, le bâtard, ça tryhard sec. Ça va être là, ça va être à ma gauche. Genre là. Tout de suite. On conteste le point stratégique. Ok, ça s'est inversé. Et donc du coup je suis retombé à Elite et à l'heure actuelle j'aimerais bien revenir Master. Tu vois, certains m'ont dit bah ouais si tu fais quelques games, Zach, euh, euh, tu vas forcément monter tout ça machin. D'accord, le petit souci que j'ai à l'heure actuelle c'est que, et ça c'est un petit souci, enfin un gros souci lié à leur système de classement merdique, hein, on va pas se cacher, on va, on va dire merdique parce que c'est ce qu'il est. Ouf, let's go Duel pété par Kaznani, 24, c'est bon, on va beaucoup mieux là. C'est que je ne sais pas comment faire précisément. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conditions précise qui te dit « Ok, bah là, par exemple, comme sur League of Legends, t'es en BO, c'est deux parties euh, sur trois à gagner, et tu montes de grade. » Il n'y a pas de système comme ça, c'est... C'est une sorte de hasard un petit peu puant, un petit peu naze, où t'es obligé de grind, tu vois, comme ça, ta mère sur trois jours, puis espérer monter à un moment sur des critères bah on sait pas. Les scores, j'en euh, sais rien, l'activité, le nombre de victoires, le nombre de défaites, le nombre de points personne ne sait et je trouve ça vraiment très dommage parce que t'imagines quand même que sur un système de classement donc le principe d'un classement bah on, tu, tu sais pas comment t'es classé c'est comme si au football t'avais le classement de ligue 1 et c'était euh, déterminé par plein de critères style euh, le nombre d'occasions euh, le j'en sais rien les arrêts du gardien euh, le, le nombre de mains de coups francs et, et des victoires aussi tu vois ce que je veux dire genre c'est un mix de tout ça bah on sait pas encore si c'était euh, un certain nombre de victoires à avoir tu vois plein de trucs comme ça bah ce serait clair là ça ne l'est pas donc entre ça entre le bug des scores, entre le bug des score streaks. On se rappelle quand même qu'à la saison 2, pendant quelques jours, tu pouvais pas mettre de score streak. Après, ça, ils ont changé. C'est-à-dire que maintenant, maintenant, c'est plus façon score trick, c'est kill streak, Enfin, non, c'est pas kill streak, mais c'est en une vie. C'est-à-dire que ça ne reste pas. Il faut que tu fasses ta série en une vie pour pouvoir avoir euh, du coup ton streak. Bah, ça fait que à l'heure actuelle, je trouve ça abusé. Vraiment, vous avez abusé, Acti. Parce que entre la saison 2, qui était. Bah, c'est-à-dire. C'est-à-dire le peu qu'ils ont ajouté était cool, mais tout le reste, bah, c'était quand même assez mauvais. Dans la mesure où ce qu'ils ont ajouté, c'est bien, mais ils ont pas assez ajouté. Résultat, bah, je, ça me donne l'impression d'être négligé. Arrêtez de négliger votre jeu. Alors ok, on est en février, hein, plus, Pas tout le monde est encore intéressé par euh, du Cold War, je le sais, hein, moi-même je suis youtubeur, je fais des vidéos sur Cold War. Bon ça fait pas la même vue qu'avant. Ça fait pas, tu vois, le même intérêt que la part des gens qu'avant, mais ça c'est pas grave. Oh ce qu'il vient de prendre Oh ce qu'il vient de prendre il vient de prendre ça c'est pas dramatique mais malgré tout quand il reste des mecs faites l'effort de les mettre Gucci tu vois Eh, hey, on n'est pas encore au prochain code donc euh, faites manger les survivants les frères parce que je parie que parmi vous, là il y en a plus beaucoup qui squattent la ligue hein. même dans la ligue où je suis la actuelle élite euh, la fin est dans 20 heures le premier à 1200 points 1200 points vous savez ce que ça veut dire enfin c'est ridicule genre à la base dans la ligue en tout cas en master les premiers avaient régulièrement des 3 des 4000 points ce qui était le signe bah d'un mode, il a fallu me retourner le terme que je lui ai mis tout à l'heure, d'un mode actif où les mecs se la donnaient. Tu vois, bah là, à l'heure actuelle, c'est pas réellement un mode actif parce qu'il suffit de se la donner jusqu'une après-midi pour être classé euh, bah, correctement. Somme toute, plutôt quand même assez cool parce que bon, bah, ça te fatigue la chose. Mais au global, bah, c'est pas terrible. quoi Donc euh, voilà ce que j'avais à dire euh, sur la Ligue et sur la, la, la, la saison 2 de Cobard, la petite déception que j'ai euh, à l'heure actuelle. Hop. que j'étais plus intelligent que lui, mais ils étaient de l'autre. ils jouent à la FFR, mon frère, il joue à la FFR. Attends, on a quasi gagné, là. Là, ça devrait aller. Là, cet après-midi, j'ai trouvé des Anglais avec qui jouaient. J'étais... Ça m'a émis... Hop là. Ça m'a émis de bonne humeur énorme. Je crois que j'ai tué celui qui a escaladé et pas celui derrière. Je suis mort. <rire> j'ai une réussite en Zach la réussite en solante. Après Zach le slayer. Zach la réussite. Hop. Attention. ça où, les mecs FFA Airman, FFA il a eu le shoot solide hein. j'ai pas été bon, hein. il me gagne hein, en termes d'élimination, 11, 11 à 10 c'est lui qui gagne hein. bon c'est pas grave, j'ai eu l'assistance élimination, et une élimination normale, on se met bien, la game est gagnée, here we go buddy, 4000 de dégâts, je suis pas dégueu, alors bon malheureusement je peux pas comparer avec les dégâts et les scores des autres, mais a priori je me sens, je suis plutôt bien classé, et c'est Kazlani à la killcam, ça fait plaisir, hop. Le petit double facile. Ah oui, c'était la, la petite triche. Ah, la série de 4, carrément. J'avais oublié parce que c'est vrai qu'il y a un quatrième kill également. Hop là Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Non, ça me fait plaisir en vrai de fumer un peu la ligue parce que ces derniers temps, en tout cas il y a deux semaines, je sais pas si vous vous passez sur mon stream ou pas, mais j'avais, euh, j'étais très toxique. Voilà, je le dis, il faut savoir le dire quand on fait de la saloperie. Ces deux dernières semaines, la ligue me faisait rager, j'étais pas bon, je prenais pas de plaisir à streamer quand j'en faisais, etc. C'était un enfer. J'ai mis le jeu de côté quelques temps et ça fait que maintenant que je reviens dessus, c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus cool, je me sens beaucoup mieux et euh, je suis à deux doigts de ne pas finir le Dark Matter d'ailleurs parce que le Dark Matter là j'en suis au Sigma, au RPG et tout. Un enfer, je suis à deux doigts de donner des sous pour que quelqu'un me le fasse, tellement c'est la galère. Mais bon, on aurait essayé de mettre un petit peu les nerfs parce que, à l'heure actuelle, je vous ai souvent dit quand j'aurai le Dark Matter, quand j'aurai le Dark Matter, quand j'aurai le Dark Matter, ben, je l'ai toujours pas, cousin, et je ne serai sans doute jamais si je me tape pas la motive des ténèbres pour finir ces armes de merde. C'est un petit peu comme quand tu vas à un date, tu vois, à des moments tu crois que c'est déjà joué, que c'est déjà fini, tu mets les deux pieds dans le plat, puis le challenge se révèle un petit peu plus ardu, ce qui veut aussi sans doute dire que la récompense finale n'en sera que meilleure, peut-être que quand j'aurai fini ces duels de Dark Matter j'en profiterai encore plus. Bon et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, regardez le classement de ma ligue. D'ailleurs, même plus les pseudos, quoi. Enfin, c'était cool, tu vois. Il y avait des mecs qui disaient, « Ah, Zach, j'étais dans ta ligue. Je l'ai vu maintenant dans les pseudos. Maintenant, on n'a même plus les pseudos. » Mais regardez tous les bugs qu'ils ont. Ça casse les couilles. Bref, le premier était à 1200 points, comme je vous l'ai dit, donc j'ai pas menti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, lâcher un commentaire. Ça fait plaisir. Ça aide la chaîne. Le référencement, tout ça. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous